amis qui dit automne dit sortie de montre connectées aujourd'hui j'ai entre les mains les deux nouvelles Amazfit la GTR 4 et la GTS 4. Il y a aussi la GTS 4 Mini qui est sortie que j'ai déjà testé. La vidéo est en cours de montage, elle devrait arriver d'ici peu. Aujourd'hui, on les déballe, on les découvre et bien entendu, je vous proposerai soit dans cette vidéo, soit une petite vidéo annexe avec la comparaison entre les deux. Et bien entendu, on les prend en main. C'est parti. Commençons par du coup déballer rapidement cette GTR 4 et cette GTS4. Bon, vous l'aurez compris, le packaging est semblable parce qu'on est sur deux produits vraiment euh, semblables dans, dans, leur, euh, dans leur conception. Hein. Uniquement le design va vraiment montrer une grosse différence, mais on va en parler juste après. Alors par où j'ouvre ça? Hop. N'hésitez pas aussi à me dire hein, en commentaire avec quelle autre montre vous voulez que je les compare. Je sais que c'est un petit peu rondondant hein, les sorties de montres connectées annuelles comme ça. On a eu la GTS 3 l'année dernière. Donc déjà je pense comparer la GTS 3 avec la GTS 4 et la GTR 3 avec la GTR 4 afin de savoir du coup quelles sont les nouveautés. Mais si vous voulez que je les compare à d'autres montres, n'hésitez pas. Dernier petit rappel, on est sur un studio temporaire là. J'aurai mon studio d'ici quelques semaines. Et hop, on a les deux montres On les ouvre Voici la GTR 4 Et voici la GTS 4 Alors la GTR 4 comme la GTS 4 On va en parler au niveau du design juste après Mais il y a différents coloris Il y a différentes possibilités Moi je suis sur une version avec un bracelet en tissu Qui a l'air plutôt agréable On va démarrer si elle le veut La GTR 4 pas oublier d'enlever hop et hop la gtr 4 est en train de se démarrer et on va faire de même avec la gts 4 on enlève bien le petit scotch etc etc et bien entendu on va les synchroniser sur deux téléphones différents on appuie et hop on voit le petit logo amazfit je prends bien entendu mon téléphone je prends mon application zep je prends mon deuxième téléphone avec mon application ZEP aussi. Je vais tester bien entendu sur un iPhone et sur un Android pour pouvoir voir les différences. Souvent on a des petites différences sur le stockage de musique ou des choses comme ça. Et sur euh, des fois, on a même des petites euh, surprises au niveau des applications tierces. Sur Android, alors je lance ZEP. Je vais chercher le français pour la GTR. Je vais scanner mon QR code. Et la première est en train de se jumeler. Oui. Et c'est parti. Passons à la deuxième. Et voilà, les montres font une petite mise à jour, comme d'habitude. Maintenant, on va parler du design et des caractéristiques techniques. Nous sommes sur deux montres assez sympas, assez belles assez légère. On voit que Amazfit s'améliore surtout sur les finitions et sur les petits détails. On reste sur des montres abordables, hein, avec des prix euh, qui arrivent à défier la concurrence souvent, surtout sur ce type de montre connectée avec cet usage, car on se positionne en dessous des 200 euros. Lorsque je les vois toutes les deux, c'est vraiment la GTR4 qui euh, me saute aux yeux hein, directement, qui est assez fine, vraiment légère et assez belle. Pour parler un peu plus du design, la GTR4 va être disponible avec différents modèles, différents modèles en fonction de différentes couleurs de cadrans ou différentes bracelets. Je vous les affiche Personnellement, j'ai le modèle Race track Grey qui coûte 30 euros de plus, soit 229,90 euros. Au niveau des dimensions, la GTR4 a un cadran de 46 mm. Elle mesure 46 mm par 46 mm avec une épaisseur de 10,6 mm, ce qui est assez fin, surtout pour un cadran de 46. Au niveau des matériaux, on est sur un alliage d'aluminium, gris ou noir, comme dans le mien. Au niveau des bracelets, on a un bracelet en silicone, le bracelet en nylon, comme j'ai, ou un bracelet en cuir. L'écran de cet Amazfit GTR 4 est un écran de 1,43 pouces, 466 x 466 pixels. Le bracelet mesure 22 mm de large. Et on va retrouver bien entendu sur le côté un petit bouton couronne en haut qui va permettre de naviguer, vous allez le voir après dans la prise en main, et un bouton plat. Pour ce qui est de la GTS 4, on est sur un modèle rectangulaire avec une dimension de 42,7 mm par 36,5 mm et une épaisseur de 9,9 mm. Elle est aussi très compacte, très fine très belle. On sera sur 4 modèles de coloris possibles, un modèle noir avec un bracelet en fluoro et élastomère, un modèle blanc, un modèle automne avec un bracelet en nylon et un modèle rose avec un bracelet en fluoro élastomère. Le boîtier est en alliage d'aluminium aussi Avec la coque intérieure en PC pulvérisé L'écran est un écran de 1,75 pouces AMOLED 390 par 450 pixels Bref, on est sur deux montres assez raffinées Assez simples, assez belles au niveau du design On va retrouver sur le côté de la GTS 4 Simplement un bouton couronne On n'aura pas le bouton plat comme sur la GTR 4 Et voilà, on a deux styles différents Amazfit ah, fait ça depuis la GTS premier modèle Et la GTR premier modèle qui sont sortis être en 2017, 2016, chose comme ça donc ça fait plusieurs années qui se positionne sur voilà ces deux formats de montres et ça marche ça plaît et ça continue maintenant on va parler un petit peu des caractéristiques techniques et des nouveautés que j'ai vu sur ces montres au niveau des caractéristiques techniques, on est sur deux montres assez semblables. Les deux ont les nouveaux capteurs biométriques 4.0 PPG qui disposent d'une fonction de mesure de la SPO2. Elles vont avoir toutes les deux un capteur d'accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un altimètre barométrique et un capteur de lumière ambiante. On sera aussi au niveau du positionnement, au niveau du GPS, sur un système de positionnement bi et à 6 satellites. On aura sur les deux un microphone, un haut-parleur pour pouvoir voilà, répondre à des appels mais aussi pour pouvoir parler à l'assistant vocal dont Alexa. Il y aura aussi la possibilité d'aller dans l'eau avec une étanchéité à 5 ATM. La petite différence entre les deux, ça va être vraiment au niveau de l'autonomie, du design, parce que l'autonomie est annoncée jusqu'à 7 jours sur la GTS 4, contre 14 jours sur la GTR 4. Bien entendu, dans mes tests, je vous dirai ce qu'il en est dans la pratique. Au-delà de ça, les vraies nouveautés, on en parlera peut-être dans des vidéos comparatives, sur ces deux mondes vont être au niveau des fonctionnalités, parce que voilà, on a une petite mise à jour des capteurs, mais il n'y a rien de transcendant. Il n'y a pas d'ajout de CG, il n'y a pas d'ajout, voilà, de capteurs je sais pas de nouveaux capteurs de santé ou de choses comme ça, ça va être vraiment au niveau du système d'exploitation mais surtout au niveau des petites fonctionnalités qui en plus, moi j'ai vu quelques petites fonctionnalités comme la possibilité d'importer des itinéraires qui sont assez sympas, surtout pour ceux qui font du sport mais on en parlera pendant le test, allez c'est parti maintenant on les prend en main Prenons oh du coup en main ces deux nouvelles Amazfit J'ai fait bien entendu les mises à jour Les mises à jour euh, sur la GTS 4 est bientôt terminée Ça ça va se faire Et en attendant on va regarder un petit peu la navigation dans la GTR 4 On va être du coup sur notre écran principal ici Où on va pouvoir swiper de droite à gauche ou de gauche à droite pour pouvoir voilà voir les différents widgets on va voir le rythme cardiaque la météo le pai le contrôle de la musique là mon widget board avec alexa etc etc on va pouvoir aussi hop swiper de haut en bas pour pouvoir aller chercher les raccourcis la raccourci pour mettre un mode nuit pour gérer la luminosité si on veut la mettre plus fort par exemple on va pouvoir voilà gérer un petit peu tous les boutons raccourcis lorsque je vais aller de bas en haut je vais avoir mes notifications notifications insta notifications d'applications qu'on va pouvoir bien entendu gérer directement depuis l'application on va aussi avoir du coup notre petit bouton du haut la petite molette qui va nous permettre de naviguer une fois qu'on clique dessus on arrive sur le menu principal quand on clique sur cette petite molette et une fois qu'on est dans le menu principal voilà on va pouvoir chercher entre les différentes applications on envoie des euh, des qu'on connaît on envoie des nouvelles bref ça on en parlera un peu plus euh, précisément mais si voilà ça va être très proche de ce qu'il ya sur ma gts 4 on va voir un petit peu plus de smart et les nouvelles fonctionnalités euh, sport sur les gtr 4 et gts 4 mais ça va être très proche de ce que vous allez voir sur mon test de la gts 4 mini qui arrive dans quelques jours on va du coup pouvoir euh, checker tout ça, aller même voir en bas je pense qu'il doit y avoir hop contrôle de la caméra les applications nanani naner si on appuie par contre sur le bouton du bas ça va nous lancer directement un sport on va pouvoir lancer une course extérieure on va nous dire que le positionnement hop est en train de se faire et si on va dans le paramètre on va pouvoir chercher peut-être un entraînement chercher un, un entraînement fractionné ou aller dans l'assistant ajouter objectif etc etc on va être sur à peu près la même chose hein. sur la gts 4 vous allez voir on est sur le même fond d'écran ou pas regarde ouais on est presque sur le même cadran même type de cadran donc sur la gts4 on va avoir du coup qu'un bouton pour euh, pour aller dans le menu principal mais vous allez pouvoir aussi du coup swiper pour aller voir la météo aller voir les informations le widget board changer etc etc vous allez pouvoir cliquer une fois pour arriver sur votre menu principal et vous allez pouvoir bien entendu vous euh, avec la molette toujours on n'a pas de bouton directement pour lancer le sport donc il faut passer ici par là lorsqu'on va rester appuyé que ce soit sur cette molette là ou sur celle ci on va démarrer alexa pour pouvoir discuter avec alexa etc etc bref grosso modo, à prendre en main c'est, moi Amazfit j'aime bien euh, j'aime bien globalement depuis la, la GTR 2 Depuis la GTR2, c'est des montres faciles à prendre en main avec une autonomie correcte, bref c'est des montres qui arrivent à se positionner comme première montre connectée, de qualité euh, les prix augmentent, on va pas se mentir que les prix ont augmenté là on est sur du coup le, du 199 alors que je crois à la base on était plus aux, aux alentours de 150 euros donc avoir dans mon classement de fin d'année des meilleures montres en dessous de 200 euros, ce que ça vaut, parce que ma Maintenant, en dessous de 200 euros, on peut trouver une Galaxy Watch 4, par exemple, chercher du Smart. Mais à la Galaxy Watch 4, on n'aura pas euh, d'autonomie comme sur une Amazfit. Bref, vous l'aurez compris, je vais les prendre au poignet, je vais les tester. Et une sur chaque poignet, hein. Et on va aller tester ça dans la vraie vie, ce que ça va donner. Et on revient très vite sur des vidéos comparatives ou sur des vidéos test. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, euh, bah merci déjà d'avoir apprécié cette vidéo. Surtout que je ne suis pas sûr de la qualité de son et d'image parce que, voilà, comme je vous le disais, je suis en train de déménager. Donc ça, c'est un studio un peu temporaire. Ça va arriver vite avec un beau studio. Hein. Désolé si euh, la qualité de la vidéo n'était pas à la hauteur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt sur ma chaîne.